Voilà, un mini tutoriel pour vous faire voir comment enlever du texte et le remplacer par euh, euh, autre chose sur euh, une image à fond blanc. Donc, on clique sur l'icône « Ouvrir ». Là, j'ai préparé un fichier photo filtre, donc je prends une image à fond blanc, je fais « Ouvrir » de nouveau, elle s'ouvre dans cette fenêtre, je l'agrandis. Euh, mon onglet ici de sélection, « outil de sélection » est actif, je vais choisir « Lasso » parce que sinon ça ne va pas marcher, je ne vais pas pouvoir, je vais effacer également le tour. Donc là j'essaie proprement de l'enlever, en tout cas j'essaie de ne pas toucher autour. Euh, je fais supprimer, et euh, ensuite je prends mon petit pot de peinture, et je choisis une couleur, alors ici bien sûr le blanc, euh, je vois ici que je vérifie que c'est bien blanc, et voilà donc, maintenant, je veux écrire du texte à la place, donc je sélectionne un rectangle parce que, eh bien, je pense que ça, ça va bien s'insérer dans ma, ma petite bulle. Voilà, je délimite ma zone de texte. Je vais dans T, c'est-à-dire texte, j'ai déjà choisi Hello. je peux agrandir, et ici, l'espace est tout petit, donc je vais plutôt le diminuer. J'ai choisi ma couleur noire, mais je peux faire une autre couleur, rouge foncé par exemple. Et les effets, donc, je peux, j'enlève je, l'ombre portée parce que ça va me gêner plus qu'autre chose. Et si je fais OK, voilà, je vois apparaître ici mon petit hello dans le coin. Voilà, c'est tout. C'est fini.